C'est super. petit <rire> bord Un univers, je pense, intime, féminin, parce que je suis instinctif. Cache, brutal, sans filtre. Parce euh, que je raconte tout ce qui me vient, sans calcul. Euh, je une recherche de vérité, je crois. Je... Oui, une recherche de vérité. Une fois, j'avais oublié les clés, j'avais essayé de défoncer la porte et euh, il était très tard et je ne pouvais pas appeler des potes et donc euh, j'étais allée dormir là-bas dans l'hôtel de Passe. Et je m'étais dit qu'il fallait absolument que j'y retourne un jour pour euh, continuer mon... une espèce d'enquête sur euh, cet hôtel, mais sans prétexte, c'était assez compliqué. Après coup, j'ai découvert que l'hôtel des autrices, la résidence, en fait, ce n'était pas en fonction d'un hôtel physique, c'était un hôtel virtuel, donc j'ai compris que j'étais un peu à côté de la plaque. C'est l'occasion de, de se créer des aventures aussi, tu vois. On fait des rencontres, on sent seul, il passe toujours quelque chose, et moi j'adore qu'il passe quelque chose. De... <rire> en wallonie, on a une façon de parler très différente du français de France. Puisque j'écris comme je parle, je parle wallon. À l'oral, je suis une merde en fait. C'est pour ça que j'écris. Il faut le savoir. Le personnage principal, ce sera forcément moi. <rire>